La musique n'est pas la même partout, que ce soit en Asie, en Europe ou en Afrique. Cela dit, il est très fort probable que vous ayez que très peu entendu de musique en dehors de chez vous, l'Occident. Dans cet épisode numéro 5 du Musicos, plein de règles et de connes, nous allons tenter de comprendre la différence entre l'Occident et le reste du monde, et ce, de manière parfaitement musicale. La musique occidentale s'étale sur plus de 1000 ans. Elle est apparue vers Charlemagne quand il a fait unifier le monde chrétien. C'est également à cette époque qu'un système de notation précis apparaît, limitant alors l'improvisation qui était courante. Les partitions sont également accompagnées d'une seconde innovation, la polyphonie. La polyphonie ainsi que le contrepoint consiste à jouer deux éléments musicaux différents simultanément. Il faut se remettre dans le contexte à une époque où le chant grégorien modal et diatonique était maître. Bien des années plus tard, la musique occidentale connaîtra une apogée avec l'Amérique du Nord et l'Europe centrale. Alors, adieu euh, le système modal et euh, on gardera juste deux variantes dans la composition majeure et mineure. Il faut également noter que la polyphonie finira par être remplacée par l'harmonie, la musique deviendra tonale. Je ne vais pas vous faire le résumé de la musique occidentale à travers chaque époque, mais pour aller droit au but, il faut savoir que la musique occidentale, on l'aime, tout simplement. La musique occidentale vient de chez nous et est directement inspirée de notre héritage culturel. Nous l'entendons à la radio, à la télévision, sur internet. Toute autre musique devient alors exotique pour nos oreilles éduquées de force. La musique occidentale, c'est la musique concrète, la musique répétitive, la pop, la variété, le disco, le rap, la trip pop la folk et tellement d'autres genres. Mais concrètement, comment est-ce qu'on distingue la musique occidentale En musicologie, la musique occidentale est décrite de cette manière. Le système rythmique est plus pauvre comparé à d'autres systèmes, les durées sont proportionnelles pour les notes et les silences, les temps sont égaux, les parties des temps, les mesures. La mélodie et son système ne cessent de se simplifier. L'échelle chromatique au tempérament égal, composée de 12 demi-tons égaux et 12 degrés, se généralisera vers le 18e siècle et a fini par remplacer les échelles et les gammes médiévales. L'harmonie est fondamentale de la musique occidentale, puisqu'il s'agit de mettre en place une hiérarchie des notes par le principe de consonance et de dissonance. Le contrepoint et l'harmonie tonale exigent de réfléchir les prochaines notes jouées, afin de rester dans un cadre bien spécifique. Pour finir, le solfège, né de la nécessité d'écrire ce que l'on jouait afin de transmettre plus facilement les cultures au XIe siècle, crée deux groupes distincts, la musique composée et la musique improvisée. La musique occidentale met en jeu un compositeur, une partition et un interprète. Mais finalement, tout ce que je viens de dire semble parfaitement logique. Oui, les temps sont égaux parce que c'est plus facile pour compter. Oui, les gammes et les réflexions d'harmonie permettent de transmettre des émotions plus facilement. Il faut aussi dire qu'elles n'ont pas été créées en un jour et que c'est d'une manière parfaitement empirique, à tester, à tenter, à se fier à son oreille, qu'on est parvenu à avoir ces gammes. La musique occidentale, qui incarne la liberté de création après des siècles de musique modale, offre autant qu'elle n'enlève. Nous gagnons de la stabilité musicale en jouant ce qui nous plaît. La notion de beau en musique et en art en général correspond plutôt à euh, l'opinion publique en réalité. Nous gagnons énormément en apprentissage et en transmission grâce au nouveau système de notation. Solfège, grille d'accords, tablature... La musique de chez nous, occidentale, est parfaitement standardisée. Dans certains genres, il y a même des conditions d'accès. Couplet, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, solo, refrain... Mais n'a-t-on pas également perdu la liberté totale de création en acceptant les règles musicales Si des courants de musique atono virent le jour, c'était à la fois pour l'expérimentation et la recherche d'une nouvelle liberté. Les lois musicales sont très strictes et le système enferme le compositeur dans une tour de plomb. Du coup, nous pouvons nous demander, plutôt justement, si nous n'aimons pas la musique occidentale uniquement parce que nous vivons dans la musique occidentale. Tiens ça, ça me rappelle quelque chose. Parce que nous écoutons tous les jours les mêmes accords, les mêmes structures, les mêmes paroles. C'est tout un système et toute une tradition que nous nous soumettons tous les jours en écoutant la musique occidentale. Alors, euh, malgré ce constat plutôt négatif, il faut dire que la musique occidentale a apporté énormément. La musique occidentale a une telle emprise que désormais en Inde il est... ou au Japon, il est bon d'écouter de la musique occidentale. Cela dit, il y a ainsi une perte d'identité de la part de ces nations à se soumettre à la musique occidentale. Car si la musique occidentale en soi n'est pas désagréable à écouter, elle n'en est pas non plus savante. Ici, j'emploie le terme de musique savante uniquement pour parler de musique sérieuse ou de grande musique qui impliquerait des considérations structurelles et théoriques avancées. Il suffit de regarder un petit peu sur internet et vous tomberez sur énormément d'articles qui critiquent les musiques actuelles. Alors, pas toutes évidemment, mais les plus commerciales. Cela dit, peut-être que la musique occidentale d'aujourd'hui sera la musique savante de demain. Du coup, ça insinue qu'on écoutera M. Pokora en 2200. Voilà.